Pocah, c'est le papa de mine et ce sont des insectes et il euh, y a, euh, je ne sais plus le chiffre exact, mais il y a 5 millions d'insectes sur Terre et il y en a des tas qui ne sont pas répertoriés, donc je me suis permise d'inventer une espèce en plus et parfois j'aime imaginer que quand tu inventes quelque chose, cette chose-là naisse et donc euh, voilà. Quand je me suis installée dans la campagne, je me suis passionnée pour les insectes et j'ai commencé à lire beaucoup là-dessus. Alors ça se greffe avec euh, deux choses que j'aime énormément, donc les insectes et le travail de Tov Jansson, cette finlandaise extraordinaire qui fait euh, moumine. Et j'étais complètement fascinée du fait qu'on euh, ne voit jamais la bouche des personnages. Donc, en tant que dessinatrice, tu dois faire en sorte que tu sois extrêmement présente au moment où tu dessines l'expression parce que tu dois faire passer l'expression par le regard et par l'attitude du corps ou par la couleur. Ça me plaisait aussi euh, beaucoup de faire des personnages de couleur noire parce qu'il y a malheureusement euh, trop peu de livres sur euh, des enfants qui sont autres que dites européennes. Pour ces enfants-là, c'est compliqué aussi. Je me suis rendu compte que j'ai un peu joué avec Mickey Mouse, j'ai un peu joué avec Pokémy, euh, Pokémon. C'était l'époque où les, mes enfants étaient un peu accros. J'étais un peu fascinée par ces, trouver un espèce de nom qui, qui sonne un peu en résonance avec quelque chose qu'on croit connaître, mais qu'on ne connaît pas. Pour moi, elle représente, comme tous les enfants, c'est-à-dire qu'ils sont espiègles, vivants, passionnés, inattendus. Et le papa, il est chaque fois un peu perplexe, parce que c'est un homme qui regarde une petite fille, c'est sa fille. Il ne sait pas trop comment ça marche. Même s'il avait un garçon, je pense que ce serait le même état. Mais ça accentue un peu, tiens, ça fonctionne comment, en fait et j'aimais beaucoup que, que Poca est très à l'écoute de cette, cette petite fille. Il n'est pas tout envahissant, il est là quand, il en a quand elle en a besoin de lui. Et j'aime beaucoup euh, cette éducation-là. Ce qui me plaît dans cette série, c'est de vraiment parler de la vie quotidienne et de ces petites victoires qui sont accomplis avec trois fois rien ou des petits moments. Euh, J'aime beaucoup cette notion de, de grâce et de, de même les choses simples sont assez magiques. J'ai vraiment la sensation de partir dans le pays euh, de Pokémon, d'aller prendre le thé avec eux et j'ai un espèce de dialogue. Moi, moi j'ai l'impression qu'ils existent vraiment parce que si moi j'y crois pas, personne va y croire et et je, je les suis un peu, donc euh, comme je n'ai pas de fille, je me lâche un peu avec mine. Moi, enfant, euh, j'aimais beaucoup jouer au football. Euh, J'ai toujours eu un, un, petit garçon, un côté garçon manqué. Euh, J'étais plus à l'aise enfant avec les garçons, je les trouvais plus directes. J'ai beaucoup joué au football et je jouais plutôt bien.